Comment et pourquoi choisir une isolation répartie L'isolation répartie consiste à combiner l'isolation et le gros œuvre en évitant d'adjoindre un isolant rapporté. Ce principe permet d'obtenir un seul matériau ayant dans la plupart des cas la double fonction porteur et isolant. Deux types de matériaux correspondent à l'isolation répartie. Il existe des monomatériaux et des plurimatériaux. La brique de terre cuite, ou le bloc de béton cellulaire, forment un complexe appelé monomatériaux. Dans le cas des briques de terre cuite, des adjuvants tels que du polystyrène ou de la sciure de bois sont souvent utilisés pour renforcer leur porosité. L'isolation est assurée par une vingtaine de rangées d'alvéoles disposées en quinconce. Les briques alvéolées assurent une bonne isolation thermique hiver comme été pour une épaisseur minimale de presque 38 cm, répondant aux exigences réglementaires. Le béton cellulaire est un mélange de ciment, de chaux et de sable, auquel on ajoute de la poudre d'aluminium pour rendre ce matériau poreux. Après un processus de chauffage par étuvage, de l'air est emprisonné pour atteindre 80%. La résistance du béton cellulaire à la compression est excellente. Vous pourrez l'utiliser sur des bâtiments de plusieurs étages ou pour la construction d'un mur de sous-bassement ou de sous-sol. On trouve également des blocs de béton légers composés de blocs de pierre ponce ou de billes d'argile expansées liées par du ciment et pourvus de plusieurs rangées d'alvéoles. Ce matériau est particulièrement adapté aux terrains humides car il bloque la capillarité par le sol. Il nécessite peu de mortier et se révèle efficace contre les ponts thermiques. Le niveau d'isolation est bon, hiver comme été, avec une très bonne résistance à la compression. Les plurimatériaux résultent de l'assemblage de plusieurs matériaux formant un complexe alliant une couche de matériaux isolants pris en sandwich dans un matériau porteur. Par exemple, une construction à ossature bois peut utiliser comme remplissage des blocs moulés de laine de bois ou de chanvre et de chaux, ces derniers sont montés dans l'épaisseur de l'ossature primaire ou encastrée. Pour un niveau d'isolation conforme à la RT 2012, il faut prévoir une épaisseur très importante. Les bottes de paille agricole compactées offrent un excellent niveau d'isolation pour une épaisseur de 50 cm. Le béton de chanvre nécessite la pose d'enduit et une épaisseur de 40 cm environ. L'énergie grise nécessaire à leur fabrication est très faible, voire inexistante. L'isolation répartie présente plusieurs avantages, comme l'intégration de l'isolation aux gros œuvres. Il est alors inutile de prévoir des travaux supplémentaires après la construction. Par ailleurs, en choisissant l'isolation répartie, vous aurez moins de risques de mauvaise étanchéité à l'air.